en attendant 2018, jour 3. Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien, et j'ai le grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce troisième jour du calendrier de l'Avent. Si vous ne connaissez pas le calendrier de l'Avent en attendant 2018, je vous invite à aller voir la description parce que je mettrai le lien, et vous allez voir, c'est trop cool, il y a une vidéo tous les jours jusqu'à 2018 et c'est trop bien, n'est-ce pas? En tout cas, j'avais envie euh, à cette occasion de vous parler de cette héroïne de roman inspirante, de cette rôle modèle féminin, parce que je trouve que ça manque souvent dans la littérature et c'est l'occasion jamais de les mettre en avant. Et puis en plus, c'est la fin de l'année, donc soyons joyeux, voilà. Euh, parlons d'héroïne. Je vais commencer avec Adé de l'album Jeunesse, comme un million de papillons noirs. Adé est une enfant euh, qui, à cause des remarques qu'on lui fait, à l'école euh, finit par détester ses cheveux et elle va apprendre au cours de cette petite histoire à les aimer, à les chouchouter avec l'aide notamment de sa mère et de ses tantes. C'est une histoire très mignonne à lire entre 3 et 9 ans euh, mais qui est aussi super importante dans le sens où la représentation des petites filles noires dans la littérature jeunesse est approximativement égale à zéro et donc ça fait du bien euh, de voir ce type d'ouvrage notamment pour célébrer le cheveu des petites filles noires et des femmes noires par extension. Un très beau livre que je vous conseille très fortement. Ensuite on va parler de Mireille, des petites reines de Clémentine Beauvais. Il se trouve que Mireille a été élue boudin de bronze dans son collège parce qu'il se trouve qu'elle est grosse et considérée donc comme moche. Sauf que Mireille c'est pas du tout la première fois que ça lui arrive. Elle a notamment été élue boudin d'or les années précédentes donc euh, disons qu'elle est un petit peu au-dessus de ça. Et donc elle va aller à la rencontre des deux autres boudins, donc le boudin d'argent et le boudin d'or et ensemble en fait elles vont finir par se trouver des points communs autres que le fait d'être les boudins de bronze d'argent et d'or hein, bien évidemment et elles vont se trouver un but commun qui est celui d'aller à paris à vélo elles font absolument pas ça dans le but de perdre du poids mais je vais pas vous spoiler un petit peu toute l'intrigue du récit et il se trouve qu'elles vont être accompagnées par le frère de l'une des héroïnes qui se trouve être un héros euh, handicapé et qui pour une fois ne tombe pas dans l'inspiration porn et non au contraire il est romantisé parce que l'héroïne le trouve tellement canon elle le surnomme même le soleil et donc c'est absolument euh tordant et cette héroïne est tellement inspirante et je pense qu'elle peut aider euh, des tas de filles qui sont considérées comme moches au collège ou au lycée euh, parce qu'elle fait des trucs cool et elle, elle s'en fout et elle est au-dessus de tout ça et voilà, je pense que c'est un exemple et un bon rôle modèle. Ensuite on va parler peut-être de Marie Curie dans Marie et Bronia le pacte des sœurs de Natacha Henry. Je trouve que c'est un livre parfait pour les adolescentes pour euh, leur prouver que c'est possible de faire des sciences en étant une femme. Ça raconte l'histoire vraie, en plus de deux femmes, puisqu'il y a Marie et sa sœur, Bronia qu'on oublie souvent, qui vont s'imposer dans des milieux d'hommes, qui vont faire partie des premières étudiantes femmes à l'université de Paris, etc. Et donc elles prouvent que c'est possible et peuvent être des véritables inspirations et des rôles modèles pour les jeunes filles, les adolescentes, qui peuvent pourrait être susceptible de devenir scientifique, de devenir chimiste, de devenir gynécologue, de devenir euh, médecin, etc. Alors ce sont des métiers qui sont majoritairement masculins, donc euh, j'ai envie que plein d'ados euh, lisent celui-là et aient envie de faire ensuite comme Marie et Brognac. Après ça j'avais envie de vous parler de Sora dans Quelques pas de plus d'Agnès Marot euh, qui est un roman jeunesse euh, fantastique où il se trouve que donc Sora euh, est une adolescente handicapée qui se déplace en béquille et qui va, euh, par diverses circonstances, se retrouver à tenter de sauver sa sœur d'un démon. Rien que ça. Et il se trouve que son handicap en est réellement un, et qu'elle va pas développer des super pouvoirs euh, avec son handicap euh, style genre euh, le personnage est aveugle, et donc il va avoir des sens euh, surdéveloppés partout, et donc euh, voir euh, avec des ultrasons, enfin bon voilà, ce, ce type de choses. Non, son handicap il est décrit, elle a mal, il y a des tas de choses euh, qui lui sont pas accessibles ou qu'elle peut pas faire parce qu'elle a trop mal, etc. Et pour autant, et bah elle va essayer de sauver sa sœur, et euh, bon, je vais pas tout spoiler mais bon, quand même, ça finit bien, enfin, voilà, hein, hein. Et c'est pour ça que je trouve que c'est une héroïne qui peut être super inspirante pour des jeunes filles, des jeunes femmes, ou des jeunes garçons d'ailleurs, en situation de handicap, parce que euh, voilà, ils ont besoin de représentation aussi dans la littérature et autrement que juste dans le misérabilisme et de oh là là, le pauvre chéri, il est handicapé, oh, il pourra jamais avoir une vie normale, enfin voilà, ce type de message qui est totalement pourri, et bien là, on sort complètement de ça et ça fait du pire. Cinquième héroïne, c'est Itaï euh, dans viser la lune d'Anne Fleur euh, Multon dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo d'ailleurs et des quatre filles euh, qui sont présentées dans ce roman. C'est ma préférée parce que euh, c'est une hardcore gameuse donc c'est-à-dire qu'elle joue aux jeux vidéo à très haut niveau euh, alors que d'ailleurs elle est très jeune euh, et qu'en plus elle fait euh, des tutos make-up sur youtube et je trouve que l'addition euh, de ces deux caractéristiques et de ces deux passions est vraiment cool parce que oui c'est possible de faire du jeu vidéo à très haut niveau niveau et des mille maquillage, ça n'a rien à voir, on peut avoir différentes passions et je trouve que ce personnage en particulier montre un peu euh, bah, la diversité qu'une personne peut avoir en elle-même et les différentes passions qu'elle peut avoir, les différents centres d'intérêt qu'elle peut avoir. En plus, euh, il va lui arriver un truc absolument dégueulasse, c'est-à-dire qu'elle va être refusée d'une grande compétition de euh, jeux vidéo parce qu'en fait il n'y a pas d'équipe féminine dans son euh, coin de la planète, et les équipes sont non-mix, donc même si c'est euh, presque la meilleure euh, de tous, et bah, euh, bah elle est interdite de jouer tout simplement parce qu'elle n'a pas d'équipe, et donc elle va se battre pour pouvoir quand même participer à la compétition et elle va bien évidemment tout déchirer parce qu'elle est trop stylée Et voilà donc un autre rôle modèle féminin cool Avant-dernier Fidèle de dysfonctionnel. j'avais fait une vidéo entière sur ce récit. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est issue d'un milieu populaire qui va dans un lycée de bourges, globalement, euh, parce qu'elle est HQI, donc elle est surdouée, euh, comme on peut dire. Et il se trouve qu'elle est issue d'une famille pas comme les autres, euh, donc qui est à moitié polonaise d'un côté juive, mais qui a été convertie euh, chrétienne. Et, et son autre euh, partie de la famille est kabyle, donc ça fait un mélange tout à fait euh, éclectique. Et elle a euh, plein plein de frères et sœurs et c'est extrêmement drôle. C'est une fille qui a beaucoup d'humour, qui aime les filles aussi et qui va avoir une histoire d'amour avec des filles et franchement niveau représentation elle est euh, grave cool. En gros c'est une fille qui se démerde, qui fait sa vie, qui grandit et on a plaisir à la suivre, à la voir évoluer et puis à la voir euh, devenir une adulte etc. J'ai envie que bah, des adolescentes lisent ce livre et se puissent éventuellement se reconnaître dedans ou se dire ah j'ai envie d'être aussi stylé euh, que fidèle dans euh, Dysfonctionnel, enfin voilà, ça, ça me ferait trop plaisir. Mmh. On termine avec Malala, euh, du roman euh, autobiographique Moi Malala, qui en fait est une jeune femme qui est euh, prix Nobel de la paix. Rien que ça. C'est une militante pakistanaise pour les droits des femmes et en particulier pour l'accès à l'éducation des petites filles. Dans Moi elle raconte une grande partie de sa vie, notamment bah, en période de guerre, sous le régime taliban, l'époque où elle n'avait plus le droit d'aller à l'école. Elle a tenu un blog pour raconter un petit peu sa vie euh, sous plus ou moins d'anonymat. Il se trouve qu'à force de parler, à force d'exister sur la scène internationale, bah elle va s'y tirer les foudres forcément des personnes qui sont pas d'accord et elle va être victime d'une tentative d'assassinat ce pourquoi elle et sa famille vont être amenés euh, en Angleterre notamment pour qu'elle y soit soignée etc et elle raconte vraiment sa vie depuis toute petite jusqu'à ce moment là c'est extrêmement intéressant et je trouve que c'est une jeune femme absolument formidable, inspirante alors le livre est pas forcément à lire quand on est très jeune parce que il y a des choses assez difficile, mais je pense qu'à partir de 15-16 ans on peut être assez mature justement pour pouvoir lire ce type de, de, de récit. Donc c'est important, donc lisez euh, Moi Malala et puis lisez euh, tous les autres livres que je vous ai présentés et puis lisez plein d'autres livres avec des héroïnes féminines parce que on en manque et que être une fille c'est cool Ce sera ma conclusion. J'en ai terminé, je vous dis donc à demain avec une nouvelle personne euh, dans le calendrier euh, qui sera donc pour le 4 décembre. Rappelez-vous le lien en barre d'infos pour découvrir le calendrier de l'Avent, la playlist, tout ça, tout ça. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à la prochaine.